Bonjour, je m'appelle Yannick Edoubeillard et dans cette vidéo, je vais vous présenter le programme leader du pays chaunois. Mais avant toute chose, revenons brièvement sur la mécanique des fonds européens de développement rural. Tous les six ans, l'Europe définit une stratégie globale qui fait l'objet d'une déclinaison par les États membres. En France, pour la période 2014-2023, la stratégie nationale a elle-même été déclinée par les régions. On parlera soit de programmes opérationnels pour le FEDER et le FSE, soit de programmes de développement rural pour le FEADER. Et c'est justement dans le cadre du Fonds européen agricole pour le développement rural, le FEADER, que se met en œuvre le programme LEADER. La démarche LEADER a émergé au début des années 1990 pour encourager le développement local par les acteurs locaux. Elle vise donc à permettre aux acteurs publics et privés du territoire de sélectionner des projets pouvant bénéficier d'une aide financière européenne s'ils répondent à des besoins locaux qu'ils ont eux-mêmes identifiés par le biais d'une stratégie locale de développement. Mais revenons d'abord sur la stratégie qui a été adoptée par le territoire. Cette stratégie locale de développement s'oriente autour d'une priorité intitulée renforcer l'identité et l'attractivité du pays chinois par le tourisme, les loisirs récréatifs et les services à la population. Elle s'articule autour de trois axes qui seront détaillés dans de prochaines vidéos, mais que nous pouvons comparer à la construction d'une maison. Dans un premier temps, il s'agit de poser des fondations, c'est-à-dire de structurer les méthodes de travail à l'échelle du pays pour des projets cohérents et articulés. À titre d'exemple, la création d'un office de tourisme intercommunautaire était perçue comme le meilleur moyen de mettre en réseau les acteurs du tourisme et de les aider à monter en compétences pour renforcer l'offre et éventuellement présenter des projets structurants pouvant bénéficier d'une aide leader. Dans un deuxième temps, une fois les fondations posées, il s'agit de procéder à l'édification des murs et à la pose du toit. Concrètement, il s'agit de construire l'attractivité du territoire par le développement d'actions ou la création d'équipements permettant de proposer une offre de services et de tourisme globale et équilibrée. Sur les services, qu'ils soient publics ou commerciaux, il s'agit d'encourager la mutualisation ou l'itinérance et d'améliorer l'accessibilité, notamment par le biais du numérique. En ce qui concerne le tourisme, la stratégie locale du pays chanois fait la part belle aux actions de valorisation du patrimoine, notamment autour des voies vertes et navigables, mais aussi par la valorisation des savoir-faire et la montée en gamme de l'existant. Enfin, une fois la maison construite, il s'agit de procéder à l'aménagement intérieur, la décoration et la vente. Concrètement, il s'agit de travailler sur l'identité du territoire et la communication afin de promouvoir une image valorisante auprès des habitants et des populations extérieures, source d'attractivité. C'est d'ailleurs une question avec un fort enjeu puisque le périmètre géographique du territoire s'est agrandi et couvre aujourd'hui 84 communes pour 75 000 habitants, se répartissant autour de l'agglomération chauny ternier laffaire au nord du territoire, et la communauté de communes Picardie-des-Châteaux, des alentours de Blérancourt à Anisy-le-Grand-Épinon en passant par Coucy-le-Château au sud du territoire. Pour donner corps à cette stratégie, sont éligibles de nombreuses structures publiques et privées. Collectivités territoriales, établissements publics, organismes consulaires, associations, entreprises privées, sociétés coopératives ou encore les personnes physiques disposant d'un numéro de sirète. Ne sont financées que les actions se déroulant sur le territoire, ce qui implique une éventuelle proratisation de l'aide pour les actions qui en dépassent le périmètre géographique. Les porteurs, quant à eux, n'ont pas d'obligation d'y avoir leur siège. En ce qui concerne l'aide, elle peut aller jusqu'à 80% des dépenses hors taxes et peut multiplier par 4 les autres financements publics. En effet, sans cofinancement ou autofinancement public, il n'est pas possible de bénéficier d'une aide leader. Nous y reviendrons dans une autre vidéo. Au 31 décembre 2019, le groupe d'action locale du pays chinois affiche une consommation de 32% de l'enveloppe programmée, ce qui le situe dans la moyenne des territoires comparables. Ainsi, sur une enveloppe de 1 560 394 euros, au 31 août 2020, ce sont près de 505 000 euros de crédits qui ont été programmés pour un total de 17 projets financés. En dehors de l'animation et de la gestion du programme, il reste donc près de 850 000 euros de crédits européens disponibles pour renforcer l'identité et l'attractivité du territoire par le tourisme, les loisirs récréatifs et les services à la population.